Je suis Marie-Laure Simon. je suis co-auteur avec Cécile Delannoy euh, du livre des alternatives à l'adoption pour les enfants délaissés, pour les enfants en danger. Cécile Delannoy est professeure agrégée en lettres classiques. Elle est maintenant en retraite. Elle a écrit deux livres sur l'adoption. Cécile est par ailleurs mère adoptante et elle a animé pendant une dizaine d'années, dans le cadre d'une association, des groupes vendant en aide aux parents adoptants ayant des enfants qui rencontraient des périodes difficiles. En ce qui me concerne, je suis psychologue clinicienne et formatrice. J'ai une expérience en protection de l'enfance de, de 30 ans. et J'ai été notamment responsable technique de l'organisation régionale de concertation sur l'adoption en Normandie de 2004 à 2016. Cette structure a permis l'adoption d'environ une centaine d'enfants, des enfants euh, pupilles de l'État, dits à besoins spécifiques. Je suis par ailleurs co-auteur du plaidoyer pour l'adoption nationale, 10 propositions en faveur des enfants délaissés, euh, qui a été publié en 2013 et qui reste d'une grande actualité. Pourquoi avoir écrit ce livre C'est Cécile Delannoy qui en a eu l'idée, qui en est à l'origine. Cécile faisait le constat suivant, d'un côté des candidats agréés à l'adoption qui se retrouvaient en situation de grand désespoir parce qu'il y avait très peu d'enfants à adopter, notamment des petits, et d'un autre côté des enfants placés qui, ont, qui avaient très peu de liens avec leur famille de, de naissance. Donc Cécile cherchait à, à jeter un pont entre ces deux réalités. En ce qui me concerne, du point de vue de ma pratique, je faisais les mêmes constats. Des enfants euh, arrivant à 18, 21 ans, se retrouvaient euh, seuls, sans soutien affectif. Euh, ce n'est pas hasard si, euh, dans, dans, dans notre livre, nous évoquons euh, le fait que 40% des sans domicile fixe ont un passé à l'aide sociale à l'enfance. Je faisais euh, un autre constat concernant les enfants juridiquement adoptable. Certains enfants, euh, des enfants grands, des enfants présentant des problématiques particulières, ne pouvaient pas faire l'objet d'une adoption plénière. Or, euh, il existe des alternatives euh, qui permettraient à ces enfants euh, de nouer des liens affectifs pérennes et de se sentir appartenir à une famille. Quelle est l'originalité de votre ouvrage Précisément, nous détaillons les alternatives à l'adoption plénière, le parrainage, le tiers digne de confiance, le tiers bénévole, qui est un statut créé par la loi de mars 2016, et l'adoption simple. Nous illustrons également par des situations vécues et concrètes ces alternatives. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un livre euh, évoque ces euh, différentes possibilités. À qui s'adresse votre ouvrage Tout d'abord aux, aux candidats euh, à l'adoption, candidats agréés. Pour beaucoup d'entre eux, euh, ils ne verront pas leur projet aboutir, alors qu'ils pourraient euh, peut-être se tourner vers d'autres alternatives, euh, comme le parrainage, le, euh, les statuts de tiers ou l'adoption simple. Ainsi, ces, ces, ces, ces personnes, ces familles pourraient devenir pour ces enfants des adultes de référence dans la durée. D'une façon plus large, ce livre s'adresse à toute famille ou à toute personne qui souhaite s'investir auprès d'un enfant et prendre une place dans sa vie. Enfin, ce livre s'adresse également aux professionnels de la protection de l'enfance qui connaissent mal les dispositifs qui existent ou qui les connaissent, mais qui ne savent pas vraiment euh, comment les mettre en œuvre. Quelle est l'actualité de votre livre euh, Elle n'a jamais été aussi brûlante. La loi de 2016 exige que les départements examinent très régulièrement la situation des enfants confiés. Conséquence directe, on commence à voir de plus en plus de procédures de délaissement, et donc de plus en plus d'enfants pupilles de l'État pour lesquels il est absolument indispensable de construire un projet de vie. Notre livre est une réponse à cette préoccupation tout à fait nouvelle.